Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle séance de gym douce. Je vous propose de commencer debout. Toujours le même principe, déposez vos deux pieds largeur de vos hanches. Essayez de vous poser, de vous débarrasser de tout stress. On lâche les épaules. On peut commencer par fermer les yeux, rentrer le ventre, essayer de vous étirer. Dans l'axe vertical, rentrez le ventre, étirez la taille, allongez la nuque, déverrouillez les genoux. On prend une grande inspiration costale. Ouvrez la cage thoracique. Ne limitez pas le mouvement. Si vous avez envie de projeter la tête légèrement vers le haut et l'arrière, n'hésitez pas et revenez sur l'expiration, relâchez. Encore une fois, grande inspiration. Ouvrez le plexus solaire et relâche. Troisième et dernière fois. Bien, réouvrez les yeux et laissez ma tête s'étirer sur le côté. On fait des petits mouvements à droite, à gauche, sans temps d'arrêt, on passe de la droite vers la gauche, en essayant de ne pas emmener les épaules. Respirez tranquillement, n'hésitez pas à étirer sans aller bien sûr trop loin, vous ne devez pas vous faire mal. Allez, encore 4. 1, 2, 3, 4. Puis étirez d'un côté, laissez les jambes se fléchir, étirer la taille, ne vous laissez pas, et hein, si vous rapprochez trop de la hanche, donc ici j'allonge le côté aussi où je me penche et je vais étirer, allonger les bras dans le plan vertical, la nuque très étirée. Et je reviens avec les deux bras dans le plan horizontal, Poussez sur vos demi-pointes et descendez vos bras. Restez sur demi-pointe le plus haut possible. Et descendez. Même chose de l'autre côté, la tête part entraînant. Cette fois-ci, les épaules sur jambes fléchies. Étirez votre bras vers le sol. Étirez l'autre. Et trouvez un plan vertical. Sortez bien la tête des épaules. Projetez-la dans une grande diagonale. Respirez et remontez. Allongez la taille, montez sur demi-pointe. Restez et reposez. Bien. Petit mouvement. De la même façon, je vais étirer cette fois-ci dans le plan sagittal. Essayez de garder le ventre bien rentré. C'est parti. Devant, allonge. Projet le visage plafond. Et derrière, lâchez bien vos épaules. Menton sternum. Montons plafond. Encore quatre fois. Une fois. Deux fois. Trois. 4. Revenez face. Enroulons cette fois-ci jusqu'en bas la colonne vertébrale par la tête. Je laisse la tête partir en premier, entraînant le haut du dos. Fléchissez bien progressivement vos jambes. Laissez bien tomber vos bras. Laissez vos paumes de main se positionner au sol, les genoux au-dessus de vos orteils. Laissez légèrement les fesses monter vers le plafond sans chercher pour autant à tendre les jambes. Puis fléchissez à nouveau un peu plus pour dérouler tranquillement la colonne vertébrale. Rentrez le ventre, allongez votre taille. Puis revenez sur demi-pointe pour finir avec ici les bras qui vont monter. Et on va enchaîner ici de façon un peu plus dynamique. Et monter sur demi-pointe avec les bras qui viennent ici de chaque côté des oreilles. Allez, on le fait huit fois. C'est parti. Un, montez très haut sur demi-pointe. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, Allez, au huitième, on reste. 8. Restez perché sur demi-pointe, rentrez le ventre, descendez vos épaules. Projetez votre regard le plus loin possible. Et redescendez tranquillement. Talons dans le sol. Bras le long du corps. On finit. Avec la nuque et la tête, avec de grands cercles. On va faire quatre grands cercles dans un sens, puis quatre dans l'autre. C'est parti, toujours nos deux pieds largeurs du bassin. Devant, oreille, épaule, derrière, oreille, épaule, menton. Entrez le ventre, allongez la colonne vertébrale. Respirez. Gardez les épaules basses et détendues. Et on enchaîne l'autre sens de rotation. Dernier tour. Et revenez au centre. On emmène cette fois-ci la tête sur le côté, puis nous passons avec un ventre bien rentré, en centre dynamique ici. On vient relâcher devant, puis poursuivez la rotation en passant de l'autre côté. Et revenez en gardant toujours les genoux bien face, remontez la tête en dernier. Même chose de l'autre côté, fléchissez, laissez le buste s'étirer sur le côté, puis passez devant, relâchez la tête. Réouvrez les côtes vraiment le plus possible face à la caméra. Je reviens et je remonte ici. Allez, une fois de chaque côté, maintenant vous avez bien compris le mouvement. J'allonge, j'étire, je relâche les épaules, je passe devant. Gardez bien votre genou face au-dessus de vos orteils et revenez sur le côté. Réallongez taille, nuque de l'autre côté, fléchis. Lâche de poids. Reviens. Et remontez ici. Bien. On finit notre petit échauffement de façon un petit peu plus dynamique ici. Je vais vous demander de venir transférer le poids. Et fermer ici. On va essayer de monter les bras lorsque le genou remonte. Vous transférez et vous enveloppez les épaules. Encore. Ici. Et ramène. Change de poids. Allez, un petit peu plus dynamique une fois, c'est parti. Et. Un. Deux. Trois. Quatre, c'est ça. Cinq. Pli. Six. Allonge, sept. Pli. Ok, restez ici. Hop. Vous gardez l'équilibre sur votre jambe, les bras inversés. Et lorsqu'on va venir ici de l'autre côté, on aura donc les bras le long des oreilles. Et quand on transfère de ce côté, cette fois-ci, les bras viennent se refermer. Et on enchaîne une fois à nouveau. Allez Et un, équilibre. Deux, le ventre. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, et 8. Et relâchez. Bien, super. On a fini ce petit échauffement. On va passer au sol. On va enrouler la colonne vertébrale par la tête. On vient se déposer. Alors, je vais essayer de bien vous positionner pour que vous puissiez nous voir. Donc, voilà, je suis ici, pas besoin d'ailleurs de mon petit coussin pour l'instant, on vient tranquillement trouver le sol, relâchez bien, et ici vous allez laisser les deux talons glisser jusqu'à relâcher les jambes tendues. Bien, j'espère que vous vous voyez bien. C'est parti ici, les yeux fermés, on reprend une respiration costale et puis on enchaînera avec une respiration abdominale. La respiration costale, les yeux fermés. J'essaie d'ouvrir les côtes, de projeter le sternum sur une grande inspiration, en respirant par le nez, inspiré par le nez et soufflé par la bouche. C'est parti. N'hésitez pas à sortir les vertèbres dorsales du sol. Expiration. Le dos s'étale dans le sol. Inspire. Projetez le sternum, descendez vos épaules dans le sol. Relâchez. Encore deux fois. Sentez les épaules glisser, s'éloigner l'une de l'autre sur le retour. Dernière fois. Bien. On enchaîne avec la respiration abdominale. Lors de l'inspiration, rien ne se passe, tout est détendu par contre sur l'expiration, commencez par contracter le périnée, puis avaler le plus possible le vent du pubis jusqu'au nombril, projeter les abdominaux vers la colonne vertébrale, ça va donc les contracter, on agit ici sur le transverse, le muscle donc qui ceinture l'abdomen dans cette partie basse. On y va, c'est parti. Inspiration, rien ne se passe. Expiration, périnée, contracté, puis enchaînée avec un ventre qui descend, qui descend, contraction du transverse. Puis inspirez, relâchez la contraction. Encore. Expire, périnée, Faut avaler le nombril. Allongez la taille et relâchez sur l'inspire. Encore deux fois. Vous pouvez positionner votre main sur le bas-ventre pour sentir cette contraction. Relâchez sur l'inspire, dernière fois. Engagez bien le périnéen, contractez vraiment. Tout le plancher pelvien, puis descendez lentement et progressivement du pubis jusqu'au nombril, le ventre, allongez et la taille, puis relâchez. Bien, on enchaîne avec le réveil de la chaîne postérieure des jambes. Je vous propose ici de relâcher toujours vos bras, vos épaules dans le sol. Par contre, sollicitez les chevilles, sollicitez vos orteils, donc dans un pied. Flex, allez chercher à sortir le talon et au contraire, ramenez bien les orteils vers les genoux. Rentrez le ventre simultanément. Expirez, allongez la taille et inspirez, relâchez. Les deux chevilles s'allongent, pieds pointés, rapprochez vos orteils du sol le plus possible. À nouveau, expiration, rentrez le ventre. Puis sur l'inspiration. Ouvrez vos orteils en éventail le plus possible. Et sur l'expiration à suivre, à nouveau, allongez ici toute la chaîne postérieure, ischio-jambier et surtout mollet, avec des orteils super dynamiques. Et je relâche. À nouveau, étirez, allongez cheville, rentrez le ventre. Inspire uniquement les orteils en éventail, ne changez rien dans la position de la cheville. Et sur l'expiration, allez-y, projetez les deux talons, ramenez bien les orteils vers vous. Et puis, relâchez. Bien, ramenez les deux pieds sous chaque fessier en laissant glisser chaque pied par la tranche extérieure. L'un après l'autre. N'hésitez pas à replacer très souvent quand vous êtes sur le dos la cage thoracique pour venir la déposer le plus loin possible du bassin sans pour autant chercher à annuler la courbure du dos. Ici, vous allez maintenant ramener le genou de votre choix vers faire la poitrine. Essayez de rapprocher le genou grâce à l'aide de la main. Pied flex dynamique, étirez le la jambe de façon à positionner dans un premier temps le tibia dans le plan vertical. Et puis, si vous pouvez aller chercher plus loin à allonger la jambe sans, bien sûr, pousser à l'aide de votre pied opposé, ni chercher à sortir le bassin du sol. Gardez au contraire le sacrum bien dans le sol, sans annuler la courbure du dos. Étirez votre cheville et descendez en rentrant le nombril le plus possible. Cherchez une opposition entre la tête et les orteils. Puis, lorsque le talon cherche le sol et le trouve, allongez à nouveau cette jambe par le talon. Trouvez une longue nuque, étirez le plus possible et ramenez en laissant glisser votre pied près du fessier sans pour autant le toucher. Laissez facilement une à deux mains entre la dépose de votre bassin et vos pieds. Même chose de l'autre côté. Allez chercher le genou. Et étirez bien sûr les muscles du dos. Projetez votre talon. Le tibia se positionne, si vous le pouvez, dans le plan vertical. Gardez une proximité genou poitrine la plus grande possible. Et puis, poussez l'air en essayant d'aller allonger la jambe pour solliciter l'étirement isque jambier mollet des orteils bien dynamiques vers le visage. Puis, étirez votre cheville, vos orteils et descendez lentement tout en activant à nouveau le transverse. Puis lorsque le talon touche le sol, passez en pied flex, genoux, orteils en connexion. Et revenez. On enchaîne avec des petites torsions. Déposez vos deux cuisses l'une après l'autre vers les côtes. Ouvrez un petit peu plus vos bras, tournez vos paumes de main vers le plafond. Puis laissez vos deux genoux descendre lentement sur le côté. Sans chercher le sol pour commencer, laissez juste ici les jambes au-dessus à une dizaine, vingtaine de centimètres. Essayez de détendre le plus possible le haut du dos dans le sol. Puis revenez très près, cuisse côte, inspirez au centre pour expirer sur la descente des deux genoux collés de l'autre côté. Ne laissez pas ici votre épaule et votre omoplate se décoller. Gardez bien l'emprise dans le sol. Et revenez. Cette fois-ci, on va faire des petits cercles. Attention, vous devez veiller absolument à ne pas engager le bas du dos dans une cambrouille excessive. Donc ici, les petites rotations, comme un petit massage du bas du dos ici, n'entraînent pas un décollement exagéré des lombaires, mais par contre vous passez effectivement quand même sur une courbure naturelle, voire un tout petit peu accentuée. Soyez dynamique toujours au niveau du ventre. Respirez en essayant d'expirer plus longuement que sur l'inspire. Changez de sens de rotation. Passer fesses sacrum fesses. Et petit massage du bas du dos. Donc, n'ouvrez pas trop vos genoux. Restez au moins cuisses dans le plan vertical. Encore une fois. Bien. Déposez maintenant vos deux pieds, un après l'autre, dans le sol. Donc, on va enchaîner avec la chose suivante. Je vais peut-être vous le montrer une fois. Ici, lorsque vous êtes dans le sol, toujours on veille à bien étirer la colonne vertébrale, je dépose la cage thoracique le plus loin possible. Puis vous allez enrouler le bassin. Donc d'abord, dans un premier temps sur l'expiration, vous contracter le périnée, vous allez ramener les lombaires dans le sol. Puis vous allez monter ici le bassin. Et on va ici faire une petite série pour solliciter la contraction, cette fois-ci, non pas l'étirement, la contraction de, des ischio jambiers qui sont situés derrière les cuisses, ainsi que bien sûr solliciter les abdos. Vous allez ici faire des petits rebonds sans retrouver le sol avec les fesses. C'est parti, je redémarre peut-être avec vous si vous regardiez avant qu'on puisse le faire ensemble. Et tout On redémarre à zéro, on replace correctement les côtés des épaules, J'inspire, rien ne se passe. Expiration, contracter le périnée, engager la contraction abdominale pour déposer vos lombaires dans le sol, enrouler le bassin en projetant le pubis et les hanches vers le plafond et trouver cette grande diagonale avec un alignement genou-hanche-épaule. Et on nous sommes partis pour les huit petits rebonds. Ça descend légèrement au niveau des fesses sans pour autant lâcher les abdominaux. Et un 2, serrez également les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, restez. On va faire la même chose, sauf que vous allez sortir maintenant les orteils du sol. Gardez uniquement un appui par le talon. On est parti, encore 8. Et courage. Et un poussé. 2, serrez le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, restez, posez vos deux pieds sur le sol et montez sur demi-pointes, repoussez le plus possible les hors du sol, et étirez maintenant la nuque le plus possible de façon à éloigner les oreilles des épaules. Puis redéposez vos deux pieds dans le sol. Prenez une grande inspiration et cherchez à dérouler votre dos lentement en cherchant à déposer les vertèbres les unes après les autres. Et en essayant donc de déposer le sacrum, le juste situé juste avant le coccyx, en terre. Bien, on enchaîne avec une autre série, une série d'abdominaux un petit peu différent de ce qu'on vient de faire quand même. Donc je vous propose ici de venir déposer les deux jambes, donc cuisse-tibia perpendiculaire, un bel angle droit. Les deux bras sont déposés dans une petite diagonale. On vient ici donc réaliser un petit exercice de la méthode Pilate. Nous allons chercher à déposer alternativement pointe de pied droite, pointe de pied gauche, sans chercher à annuler la coupe de votre dos, en restant très vigilant sur la contraction du bas-ventre, du transverse. On engage également le grand droit de d'abdomen. Et nous sommes partis ici avec trois pointés sur inspiration et six touchés sol sur l'expiration. On y va ensemble. C'est parti. On va commencer par inspirer trois fois. Et... 2, 3, expire. Inspire un, deux, trois, expire 1, deux, périmés. trois, quatre, cinq, six, inspire un, deux, trois, expire un, deux, trois, quatre, cinq, 6, inspire 1, 2, 3, 1, expire 2, 3, 4. Dernière fois, inspire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Position de repos. On enchaîne à nouveau avec l'étirement. Est-ce que Jean-Pierre Mollet, doucement les deux ensemble, les deux jambes vont se projeter, tibia dans le plan vertical. Ouvrez vos deux bras, ouvrez vos deux jambes par les talons, les orteils dynamiques. Rentrez le ventre, cherchez à allonger la colonne vertébrale et étirez vos chevilles, et allongez vos orteils. Puis descendez doucement les cuisses. Vers les côtes en essayant de maintenir le plus possible vos tibias dans le plan vertical. Et enfin, descendez. Laissez vos deux genoux descendre sur le côté, côté euh, caméra de préférence. Puis laissez le bras s'étirer loin derrière et la poupée de chiffon par le pied qui se redresse, ok, bien, j'espère que vous êtes toujours là, et que tout va bien, on enchaîne avec un petit peu d'oblique, donc on a travaillé beaucoup le transverse, un petit peu aussi le grand droit, on va essayer maintenant de travailler donc, les obliques qui sont situés donc, les obliques externes et les obliques internes qui sont plus à l'intérieur. alors je vous propose d'utiliser votre, euh, votre petit coussin, l'idée ici c'est dans un peléton. Et on le coussin ça sera mieux, excusez-moi, sous les hanches, parce que c'est là qu'on va prendre appui. Donc, essayez de trouver un bel alignement au départ, ici sur le côté, avec épaule, bassin et cheville. L'objectif ici est donc de solliciter euh, les obliques, donc de les contracter, en exerçant ici une remontée buste et jambe simultanée. J'expire au moment de la montée, et j'inspire... Sur le retour. Vous allez vite sentir. Donc là, c'est un bon bonheur aussi d'affiner la taille, cet exercice. Donc, les deux pieds collés, je les laisse monter. Alors, attention, sans exagération, vous allez de toute façon être coincé à un moment donné. Et je reviens. Alors, l'idée, c'est bien sûr de ne pas tomber ni devant ni derrière et d'être quand même bien béné. Donc, il va falloir un petit peu solliciter les muscles du dos et les muscles des abdominaux du, du grand brun aussi. C'est parti, on y va ensemble. Allez, buff, on essaye. Inspiration opposez bien tête et talons. Deuxième. Inspire sur le retour. Troisième. Inspire. Quatrième. Inspire, courage. 5. Relâche. 6. pied flex. 7. Allez, courage le dernier. Inspire et expire. Rentre le ventre. 8. Et relâchez. On sent que ça vient <rire> chauffer. On ramène ici les genoux. On va même pas. Passez sur les genoux ici pour venir chercher un étirement dans la position de l'enfant. Lâchez les bras derrière pour bien abandonner les épaules. Passez par la petite table basse avec une tête, une nuque très dynamique. Et relâchez et dégoulez. Bien. Et on y va pour effectuer la même chose de l'autre côté. Placez votre petit coussin, votre tapis. Placez la hanche dessus. Hop, Allongez-vous, soyez bien alignés. Placez votre main devant la poitrine. La tête dynamique ici. C'est parti, inspire. Et inspire, reviens. 2. Cherchez à allonger la taille et la nuque, bien sûr. Et inspire. 4. 5. 6. 7. Serrez le vent, serrez les fesses. Et 8. Et relâchez. Bien, ramenez les genoux. Et à nouveau, étirez le dos en laissant les bras de partir derrière. La table basse. Gardez les fesses à proximité des talons. Étirez le dos. Alors, j'étale les nuits, placez vos bras dans le plan horizontal et relâchez. Bien, on va enchaîner avec un petit exercice d'étirement et de renforcement. Je cherche ma pince, mais je crois que je ne l'ai pas là. <rire> C'est pas là. Alors, je vous montre l'exercice à suivre. La position de départ en quadrupédie, toujours avec le respect du placement. Genoux, largeur des hanches et main, largeur de vos épaules. Vous mettez vos orteils dans le sol. Et là, vous allez étirer le dos, les jambes pour trouver une position chien tête en bas. Puis, vous allez ramener main en main avec ici un placement de gainage, comme si nous étions effectuer des pompes. Puis, avec ce placement bras, on va à nouveau étirer ici en chien-tête en bas et on va alterner position gainage et position chien-tête en bas. Ok, donc je refais ça avec vous. J'espère que ça va aller pour vous. Si vous avez trop de difficultés, que euh, vous avez euh, des problèmes de bas du dos, dans la position du chien-tête en bas, n'hésitez pas à fléchir vos jambes. Gardez bien par contre là ce genou-orteil. Alors, on est parti. Dans un premier temps... Positionnez-vous, soyez bien dynamique, cherchez bien à repousser le sol avec les deux bras tendus. Les orteils dans le sol. Préparation, inspirez. Expiration. Sortez les genoux du sol, projetez vos fesses vers le plafond. Et étirez le dos, cherchez progressivement, si vous le pouvez, à allonger vos deux jambes en cherchant à rapprocher les talons du sol. Essayez vraiment de placer la tête le plus possible entre vos deux bras tendus. Puis revenez, épaules au-dessus des poignet. Avancez un petit peu vos mains de façon à ne pas vous faire mal au poignet. Ici, bien sûr, le gainage nécessite que vous soyez très dynamique au niveau du centre du corps. Ne lâchez surtout pas le bas du dos. Et de cette même position, les mains ne bougent plus. On va à nouveau repousser le sol avec les deux mains bas tendues. Soyez dynamique et laissez les fesses orientées vers le plafond et les talons vers le sol, les aisselles vers le parquet, rentrez bien le ventre, étirez la nuque, la taille, cherchez vraiment un étirement et des oppositions. Et revenez. Gainage, épaules reviennent vers l'avant, sortez la tête, laissez la tête s'étirer le plus possible, loin des épaules. Rentrez bien le ventre, dynamisez les fessiers. Inspirez. Expiration. Allez. Les talons vers le sol. Entrez le ventre, étirez la taille, étirez la nuque. grande inspiration. repositionnez ouais, vous Restez un petit peu comme ceci. Allez, encore deux fois. Soyons courageux, inspirez. N'hésitez pas ici à fléchir les genoux si vous êtes plus à l'aise et s'il est trop douloureux pour vous d'aller chercher un allongement des jambes. Entrez le ventre, taille nuque et repositionnez-vous en gainage devant. Sortez la tête et la toute dernière, courage et repoussez le sol avec les deux bras tendus. Et revenez bien en position ici de l'enfant en tranquille. On relâche. Bien, déroulez. On enchaîne avec deux genoux sur votre petit coussin. Et vous grandissez, vous repoussez ici, positionnez-vous au-dessus. On va commencer par des étirements latéraux qui engagent ici, donc les transversaux. Je vais étirer la taille. Essayez de projeter la tête le plus possible dans une grande diagonale. Projetez vos deux bras en opposition. Et revenez. Encore une fois, de l'autre côté. Étirez votre taille. Des deux côtés. La tête sort le plus loin possible, l'oreille, des épaules. Et encore une fois, de chaque côté. Inspire et expire. chose de l'autre côté. Et reviens. Nous avons sollicité donc les muscles latéraux. Nous allons maintenant solliciter le moyen fessier, les abducteurs et à nouveau les muscles du dos et latéraux. Je vous propose ici de venir. Vous positionner de la façon suivante. Vous êtes sur un appui genou. Vous allez positionner assez loin votre main. Et vous allez trouver une très grande diagonale ici, avec le bras qui va rester dans le prolongement de l'autre, mais avec ce, cette jambe tendue, très dynamique. On cherche à étirer le plus possible des deux côtés de la taille. Vous allez sortir cette jambe. Le genou est bien face. Hein, il n'est pas tourné. Il n'y a pas d'ouverture de, de hanche à trouver ici. La hanche reste en fermeture. On essaie de la descendre, la hanche, le plus possible. Projetez bien votre talon. Soyez super dynamiques dans vos deux bras, repoussez bien ici, et on va enchaîner des petits mouvements. Je vous propose de faire huit battements de haut en bas, suivis de quatre petits cercles dans un sens et quatre dans l'autre. Attention, restez bien équilibrés. Il s'agit de maintenir la position sans être déséquilibré par le mouvement. Allez, courage, on est parti. 8 et 1. expire, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, inspirez, 4 fois, et cercle. 1, de tout petit, 3, 4, viens, inspirez, tourne, 1, dans l'autre sens, 2, 3, 4, et repos, Étirez et ici, bras et jambes en opposition, cette fois-ci pointez les orteils, étirez, étire. la tête, suivez la courbe du dos, et revenez. On se refait une dernière petite série. C'est parti. Flex. Au niveau de la cheville, dynamique. Et 1, 2, 3, serrez le vent. 4, 5, 6, 7, 8. Serrez. 1, 2, 3, 4. Inspire dans l'immobilité. Et 1, 2, 3, 4. On sent que ça travaille également dans la jambe de terre. Revenez devant et retourne. Venez sur une position de détente. Soufflez bien. Ici, le fessier travaille également. Dans l'exercice, on soulage le ici avec la position de l'enfant. Et on déroule. Et bien, la même chose nous attend de l'autre côté. Courage. Allez, le genou, le tibia sur votre coussin. La main assez loin ici de vous, pour ne pas avoir l'épaule complètement au-dessus du poignet. Donc la main est assez loin. Ici, j'espère que votre coussin glisse moins que le On est parti. Positionnez une taille très étirée, un pied très loin. Allez, bivattement, courage. Inspirez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Inspire. Et cercle. Et tout petit. Attention. 1. Pas facile. 2. 3. 4. Dans l'autre sens. 1. 2. 3. 4. Et repos. étirez tirez, tirez, allongez. Et tirez votre cheville. Projetez le bras sans monter l'épaule. Et deuxième. Courage. Montez la jambe au-dessus du sol. Et 1. 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est bientôt fini, courage. Petit sac sacré, 1, 2, 3, 4. Et dans l'autre sens et 1, 2, 3, 4. c'était pas facile, je le reconnais. Et on ramène les fesses près de l'étalon et à nouveau abandon. Ici, laissez les fesses s'étirer. J'espère que je ne vous ai pas perdu. <rire> Allez, on enchaîne ici. Avec un petit travail de fessiers et de haut du corps. Je vais me positionner sur le ventre. Et ici, deux options possibles. Uniquement un travail du haut du corps avec un bel allongement et une prise d'appui. Vraiment, n'hésitez pas avec les paumes de main, pour aller chercher un très bel étirement, ici au niveau du buste, les côtes sortent du sol, si vous le pouvez, les talons serrés, et puis pour ceux qui voudront aller un petit peu plus loin, ceux qui n'ont pas du tout de problème ici de lombaire, pas du tout non, mais qui ont des petits problèmes de lombaire, ce sera peut-être plus délicat pour vous ici, mais c'est pourtant un exercice qui, justement, les renforce, donc sans aller très haut, il est très bon, à condition de ne pas exagérer bien sûr la pente, donc l'idée c'est vraiment d'aller absolument chercher un étirement de la taille, absolument la nuque également, et puis venir ici réaliser des petits battements. Donc, l'un ou l'autre, soit j'étire ici uniquement sur une grande expiration et je repose sur l'inspiration, et nous qui réalisons des battements, nous allons essayer d'en faire une vingtaine. C'est parti, chacun choisit son option, courage, inspire et expire. Un, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et repos. Donc les 10 secondes, les 10 secondes correspondent à peu près à l'embêtement. On va recommencer une petite série. Relâchez bien. Et à nouveau, on s'étire, on s'allonge, bras devant, la tête au-dessus du sol, le visage vers le parquet, vers le sol, les jambes sortent du sol, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et repos. Ok, ramenez les coudes vers les côtes. Ici, repousser le sol. Ramenez les genoux et tout de suite en quadrupédie avec nos genoux sur le coussin. Tentons ici des petites pompes, je vous montre une fois, avec un retour bras tendu. L'objectif ici, c'est de ne pas trop couvrir les coudes. Si vous voulez être efficace sur une action triceps, laissez le plus possible les coudes descendre vers l'arrière sans trop s'ouvrir. Position de départ. Les genoux, largeur du bassin. Les mains, largeur de vos épaules. Vous pouvez coller. Sûrez, entrecroisez vos cheveux si vous souhaitez. Rentrez bien le ventre. Amenez le tout, épaule, visage vers le sol, les coudes vers l'arrière et repoussez. Huit fois, courage, c'est parti. Inspire. Inspire. Rentrez bien le ventre. Et Inspire. Cinq. Allez, plus que trois. Courage. Six. Sept. Dernière. Et huit. Ok. Talons, fesses. Relâchez bien. Bien, et ok. Sur vos fesses. Je vais vous mettre à boue. Bien, les deux pieds largeur de votre bassin, de même pour les genoux. Ici, les deux mains déposées de part et d'autre, tendues, juste au bout des doigts. Ça que vous voyez bien, hein? Et on vient ici tourner la tête, le plus possible, au-dessus de votre épaule et on revient. Le dos est bien sûr le plus possible dans un plan vertical. Encore une fois de chaque côté. Grandissez-vous, descendez vos épaules. Et allez, venez attraper l'extérieur du genou. Laissez glisser les doigts de la main opposés, bras tendus. Trouvez un appui du bout des doigts dans l'alignement ici de votre pied bassin plutôt. Et moi ici, on essaie d'ouvrir le plus possible le buste, la ligne d'épaule. Regardez ici le deux genoux dans l'axe. Et reviens. Inspire et expire de l'autre côté. Laissez glisser la main loin. Descendez le coude vers le genou. Regardez loin. Et reviens. La même chose sans l'aide. De la main. Ouvrez les épaules, ouvrez la cage thoracique. Respirez, regardez le plus possible sur le côté, sans laisser les genoux partir d'un côté ou d'autre. Repassez par le centre. Inspirez, expirez. Grandissez-vous, cherchez l'allongement et reviens. Et petite contraction ici, abdominal, on laisse le bassin passer en rétroversion, on ramène les orteils vers les genoux, on étire la nuque, on étire les deux jambes, on essaie de rentrer bien sûr, le ventre le plus possible, et on revient ici, s'étirer. ouvrez vos deux bras, allez chercher les creux pour Allongez votre taille. Rapprochez les côtes de vos cuisses. Le plus possible, passez pieds flex. Et laissez ici vos pieds glisser par les talons. Les deux mains attrapent le dessous du pied. On essaye d'étirer, d'allonger la colonne en projetant la tête vers les orteils. Le dos est dans un premier temps. courbe puis progressivement positionnez le bassin, venez prolonger cette ligne avec l'alignement des vertèbres, lombaires dorsales et cervicales. Projetez bien les oreilles le plus loin possible de vos épaules. Et ramenez les deux bras ensemble de part et d'autre des oreilles sans rien bouger dans la position de votre dos. Repoussez vos deux jambes, vos deux talons, J'ai jambes tendues si vous le pouvez. Gardez les genoux fléchis si vous ne pouvez pas les tendre. Mais soyez très vigilants sur la position de votre dos. C'est ce qui importe ici. Et revenez. OK. Bien. Allez, on enchaîne avec des petits abdos ici. Puis après, on, on enchaînera avec les étirements. Je me positionne comme ça. Voilà. Donc, on va ici se déposer dans le sol. Dans un premier temps. Puis, vous allez remonter le haut du dos. Et réaliser ici des tout petits bâtiments. En essayant vraiment bien sûr d'être très dynamique au niveau du ventre. On expire et en relâchant, on inspire. Et tête. Et inspire. Placement du haut du dos. Et c'est bien le ventre. Et inspire. Allez, encore deux fois. Plaquez le nombril vers la colonne vertébrale. Expirez longuement. Projetez le menton loin, ça. aller chercher le plafond. Inspire. Allez, dernière fois. Courage, haut du dos, haut plateau au-dessus du sol. Et, Et relâchez. Et revenez sur le côté, en laissant le bras glisser derrière la tête, remenez. Oui, remontez. Allez, un petit peu d'écart. Avant les équilibres, positionnez-vous. Deux fesses dans le sol, les deux bras de part et d'autre au-dessus des jambes. Grandissez-vous. Si c'est trop compliqué d'avoir les jambes tendues, n'hésitez vraiment pas à les refermer et à les fléchir. Chacun fait. En fonction de sa souplesse. On est parti, allez, grandissez-vous, allez chercher une projection côte au-dessus de la cuisse sans perdre le contact de la fesse opposée avec le sol. Ouvrez bien vos bras, cherchez l'opposition et grandissez, taille nuque, ramenez votre bras. Celui-ci ne doit pas cacher votre visage. Étirez dans une grande diagonale, sollicitez toute la partie ici, mais également celle, euh, le côté qui est côté où vous vous penchez et poussez la fesse dans le sol tout en effectuant la rotation qui vous amène le plus possible poitrine face au parquet. Accrochez-vous à l'aide de votre main, rentrez le ventre étirez la taille allongez la nuque. Cherchez à rapprocher le sommet de votre tête, de vos orteils. Puis laissez les deux bras se positionner, main au-dessus de votre pied. Et ramenez votre buste dans cette grande diagonale avant de finir sur un retour dans le plan vertical. Même chose de l'autre côté, grande inspiration. Décalez les côtes sans lâcher la fesse. Attrapez, si vous le pouvez, les orteils. Et grandissez-vous, trouvez la grande diagonale. Expirez. Puis inspirez. Expiration. Projetez le coude vers le sol pour entraîner le passage de la cage thoracique le plus possible face à votre jambe. Soyez toujours vigilant sur les ischions jambiers. Puis, les deux bras s'étirent. Commencez la rotation. Les côtes reviennent. Vous êtes maintenant face, on trouve la grande diagonale, étirons des deux côtés, la tête très loin de vos épaules, et revenez. Ouvrez vos bras. Bien, on essaye de descendre le buste vers l'avant, droit si possible. Puis lorsque vous n'êtes plus en mesure de le maintenir droit, laissez les bras descendre devant vous. Lâchez le poids, essoufflez, respirez, abandonnez le poids de la tête, abandonnez le poids de vos épaules. Sentez l'ancrage de vos talons dans le sol. Vérifiez la direction de vos genoux qui ne doivent pas revenir vers l'intérieur, qui doivent bien rester face au plafond. Puis tentons de projeter le bassin dans une diagonale. Avec à suivre les lombaires, les dorsales, les cervicales qui viennent à nouveau s'aligner. Les deux bras se projettent dans le plan horizontal devant vous. Puis, si possible, dans le prolongement du dos. Et pour ceux qui étaient dans une petite diagonale, revenez lentement dans la verticale. Ici. Et réouvrez. Bien. On va refermer doucement les jambes. On va finir par nos petits. Exercices d'équilibre. Dans un premier temps, vous ramenez bien vos deux talons vers les fessiers. Positionnez vos mains de part et d'autre pour aller projeter sur demi plante les deux genoux vers l'avant. Rentrez bien le dos, respirez. Projetez juste ici les épaules légèrement vers l'arrière avec une tête très loin des épaules à nous. Ça doit tirer un petit peu dans le quadriceps. Les deux genoux cherchent le sol. Les fesses sont sur les talons. Puis quittez le sol avec l'une de vos mains. Passez le bras devant, déposez vos deux mains sur le sol et cherchons un étirement à nouveau des deux des ischions ou des deux mollets avec projection des fesses vers le plafond. On peut tenter un allongement et on va partir d'ici sur flexion de jambe pour trouver un équilibre. C'est la jambe située le plus près de la caméra ici de votre écran qui s'ouvre vers le plafond. Essayez de maintenir une jambe bien dynamique et tendue. Celle qui est au sol, la jambe de terre cherche également à s'allonger si possible. Et puis doucement, on va essayer de trouver ici un seul appui, pied avec les deux bras qui s'ouvrent sur le côté. Soyez toujours dynamique avec le centre. Ici, Une recherche d'allongement de la, votre taille, de votre nuque. Soufflez bien, puis déposez vos deux mains. Allez chercher une projection tête-sol. Un rapprochement côte-cuisse et bien sûr votre pied qui continue de chercher la direction du plafond. Puis fléchissez vos deux jambes, ramenez votre pied et on va faire la même chose de l'autre côté. On est parti avec la projection de la jambe. Les deux jambes s'allongent progressivement. Quand vous sentez qu'il est possible de quitter le sol avec les deux mains, vous lâchez vous restez sur votre seul appui-pied, étirez, grandissez-vous, puis redéposez vos mains. Allez chercher tête-sol, côte-cuisse, soufflez bien, effraîchissez et venez doucement dérouler en laissant bien les bras relâchés. Reprenez un petit gainage ventre, un allongement de votre taille. Des épaules abandonnées. Bien. Il est bientôt l'heure. On va finir avec nos yeux fermés. Reprenez votre position largeur du bassin au niveau de la dépose de vos pieds. Détendez ici. Relâchez bien. Montez lentement sur demi-pointe. Les yeux fermés si possible. Puis réouvrez vos yeux. Montez un petit peu plus haut sur demi-pointe tout en amenant lentement les bras de part et d'autre des oreilles sans épaules. Et alors que vos talons redescendent ainsi que vos bras, cherchez à étirer la taille. Allongez la nuque, approchez sur une grande inspiration, les côtes, le visage vers le haut. Et revenez sur l'expiration. Bien. Nous nous quittons juste avec une grande inspire qui entraîne le haut du dos. Et trois fois, expire, inspire. On est parti ensemble. Les deux bras le long du corps et inspirez. Ramenez les doigts, les dix doigts les uns vers les autres comme si vous repoussiez quelque chose vers le plafond. Les mains sont faits. et Étirez la taille, rentrez le ventre. Encore une fois. et Inspirez par le nez principalement la bouche aussi si vous voulez Expirez. par voilà, la bouche et dernière fois et. et merci à tous d'avoir suivi cette petite séance j'espère vous retrouver bientôt pour une autre proposition